s'asseoir et on va adorer un peu Dieu nous allons fermer nos yeux parce qu'aujourd'hui encore Depuis qu'on a commencé ces réunions, c'était hier qu'on avait encore pris beaucoup de temps à prier. Et c'était, avant c'était bien quand on mangeait, quand on discutait. Mais hier c'était trop bien quand on priait. Et que Dieu nous aide, que ça continue comme ça. Aujourd'hui je vais partager avec nous, Demande et les Un thème qui est très important pour tout enfant de Dieu, qui peut aider aussi à commencer à pratiquer des choses quand tu demandes quelque chose à Dieu. Sincèrement, on a beaucoup de demandes que nous faisons à Dieu. Jusqu'à jusqu'aujourd'hui. Et des fois, ça fait des années, des années, des années, des années et des années on n'a pas encore de retour. Et aujourd'hui, on va essayer de parler pendant des ou 40 minutes pour que nous puissions rester avec le temps de prendre le temps de prière. J'avais déjà parlé ici sur les dimensions de la prière ce qui écrit, j'avais essayé de parler sur trois dimensions de la prière. Et dans ces trois dimensions de la prière, j'avais tiré ça sur Matthieu chapitre 13, 7 au verset 7, là où la Bible nous parle des trois choses, demander, chercher et frapper. Amen. Et j'avais expliqué quelque chose qui était très important. Dans les demandés, j'avais dit, ce sont des personnes qui viennent dans la vie chrétienne. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment la connaissance ou ils n'ont pas encore construit l'histoire avec Dieu. Vous savez, un enfant, quand il est petit, il va faire qu'elle demande. Si elle a faim, des fois, il va plaire, il va chercher un façon où il va exprimer sa demande. Et toi, en tant que parent, la seule chose que tu veux faire, tu vas lui donner. Parce que si tu ne lui donnes pas, il ne marche pas, il ne parle pas, il ne fait pas des efforts, tu n'as pas moyen de lui donner. Est-ce que tu peux dire Amen? Et quand nous venons à Dieu, à un moment, nous sommes comme des petits-enfants que nous demandons et en ce moment-là, Dieu a besoin de nous donner pour nous montrer que Il est notre Papa, il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen. Amen? Et dans les deuxièmes dimensions, j'avais dit, il y a la dimension de chercher. Soyez avec moi. Amen. Amen. Il y a la dimension des chefs. Quand nous parlons de chercher, on parle de fournir des efforts. Alléluia. Amen. Là, tu n'as pas besoin de croiser les bras et de faire des demandes, des demandes, des demandes, tu n'auras rien. Dieu attend de toi non seulement de demander, mais d'aller aussi chercher. Tu peux chercher aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose que tu cherches, il est caché quelque part. C'est à toi d'utiliser ta sagesse, d'utiliser ta tête, d'utiliser tous les moyens pour pouvoir trouver cette chose-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et la troisième dimension, j'avais parlé de frapper. Quand on frappe, on fournit encore plus efforts. C'est une dimension où un enfant de Dieu, il va pas seulement frapper, il doit aussi entrer dans la dimension de persévérer. Vous savez, si tu veux faire tomber quelque chose ou un mire, tu peux commencer à frapper, à frapper et ça va commencer à tomber un par un. Ou si tu veux couper un arbre, tu vas commencer à donner des coups, à frapper. Ça ne va pas tomber directement. Cela demande de la persévérance, la patience, jusqu'à ce que ça va tomber. Et ça, ce n'est pas une dimension de petit enfant. C'est une dimension de quelqu'un qui a déjà une histoire avec Dieu. Je vais changer le micro. Qui a déjà une histoire avec Dieu. Et cette personne-là a la capacité d'avoir la patience et... Ça marche pas. et à rester devant la présence de dieux. Amen. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans ces trois dimensions, on a toujours besoin de rester dans la présence des dieux pour comprendre... Dans ma situation, dans quelle dimension où moi je vais rester? Peut-être que tu n'es pas dans le dans les domaine de demander, tu es dans le domaine de chercher. Toi, tu fais que demander, demander, demander comme un enfant. Et depuis que tu as demandé, on te dit que tu es déjà une personne mature. Tu peux sortir, aller chercher ton pain. Tu peux sortir, aller trouver du travail et tu auras ton salaire à toi et tu vas le gérer toi-même. Est-ce que tu peux dire amen. amen? Il y a un autre homme que j'avais parlé avec nous sur entre les promesses et l'accomplissement. Et j'avais dit dans ces domaines des promesses et l'accomplissement, la promesse, quelqu'un peut nous la donner. C'est-à-dire, Dieu nous donne des promesses. Et pendant ce temps-là que Dieu nous donne des promesses, il y a un temps qui est au milieu pendant que cette promesse sera accomplie. Et j'avais cité beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi j'ai retourné dans ces, dans ces thèmes qu'on avait déjà parlé la dernière fois. Aujourd'hui, nous voulons parler de, entre les demandes et l'exhaustion ou l'accomplissement. Or, il y a des choses que Dieu peut nous promettre, il peut nous donner de la promesse parce qu'on l'avait demandé. Il y a des moments dans la vie d'une personne, lorsque tu lui demandes quelque chose, si en ce moment-là il n'a rien, il va te dire que non, je peux te donner après une semaine, deux semaines, je te donne après, parce que tu avais fait une demande. Mais il y a aussi des promesses que nous faisons aux gens par rapport aux circonstances. J'avais dit ceci. Il y a beaucoup de promesses aussi qui ne se réalisent pas dans nos vies parce que les liens où Dieu t'a donné les promesses pour recevoir l'accomplissement, des fois, on a bougé dans ces liens-là. Ou soit Dieu nous a fait attacher avec quelqu'un au travers de cette personne-là, que ma promesse va s'accomplir, on se détache avec cette personne-là. Et des fois aussi, Dieu qui nous a donné la promesse est un Dieu saint. Et nous marchons dans des choses un pire dans le péché, et cela met la voile entre nous et Dieu. La promesse, ça, ça prolonge du jour au jour. Et j'avais dit, il y, a, il y a encore une autre chose la distraction. Une personne qui est distraite, le temps des promesses peut être là, mais il n'est plus au courant il oublie de faire d'autres choses et la promesse va disparaître mais aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui est très important la demande c'est à nous de le faire la demande c'est à nous de s'approcher avec, avec, auprès de ces dieux là pour que Dieu puisse exaucer ou accomplir ce que nous avons demandé mais une chose est très important. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu, chapitre 7, verset 7, c'est un verset que nous connaissons tous. « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » La demande est pour tout le monde. Tout le monde peut faire des demandes. Tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu pour prier ou pour demander quelque chose. Mais entre cette demande que toi tu vas faire et le temps des ossements, il y a une chose que tu dois avoir dans ta vie. Ce sont des choses simples, des fois que nous nous manquons. La première des choses entre la demande et les ossements, tu dois être sincère envers Dieu. Oui, la sincérité. La sincérité va faire de sorte que Dieu puisse exaucer la prière que toi tu es en train de faire. Vous savez, on vient tous à l'église ou dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, nous sommes tellement faux. Nous sommes tellement fausses devant Dieu. Et nous venons, dans nos têtes ou dans nos pensées, nous pensons que la personne qu'on est en train de faire la demande, il ne connaît pas des choses cachées, il ne connaît pas notre futur, il ne connaît pas les pensées qui sont dans nos cœurs. C'est vrai, la Bible nous dit, « Demandez, et l'on vous donnera. » Mais il va donner à qui Il va donner à la personne qui qui est sincère envers lui. Est-ce que tu veux dire amen? amen? Vous savez, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que ça manque la sincérité envers Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, déjà toi-même, la personne que tu veux faire la demande, tu dois être sincère aux paroles que Dieu est en train de demander à Dieu. Mais il y a des enfants de Dieu, il y a des personnes. Lui-même, il sait très bien que la façon dont je demande à Dieu, même si Dieu me donne aujourd'hui, je ne ferai pas ce que Dieu est en train d'attendre de moi. Amen. Cela me dit je suis juste en train de faire la demande, mais du fond de mon cœur, moi-même, je sais pourquoi j'ai fait cette demande-là. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit aux gens, il y a des prières, il ne faut jamais faire. Surtout quand tu n'es pas sincère. Ça sert à rien parce que Dieu sonde de nos cœurs avant même que nous puissions parler. Alors, si tu es sincère envers Dieu, viens dans la présence de Dieu. Parle à Dieu. Tu verras Dieu va te répondre et il va te répondre promptement. Pendant qu'on faisait de sur Jonas, Dieu a envoyé Jonas. Jonas, au lieu d'obéir à la voix de Dieu, Jonas va entrer dans un bateau où ce bateau-là va aller dans une autre direction. La tragédie est arrivée, ils ont pris Jonas. On lui a jeté dans l'océan, dans, dans, dans l'eau. La Bible nous dit ceci. Pendant que Jonas était dans le ventre du poisson, Jonas, il a commencé à prier à Dieu. Vous savez, Jonas, il avait fait une prière qui était tellement sincère. Et Dieu n'a pas eu le temps de regarder les défauts qu'il avait fait avant. Ta sincérité devant bon Dieu, ça va faire de sorte que tes péchés d'avant, tes désobéissances d'avant puissent être effacées et Dieu va regarder ce que tu es en train de demander en ces temps-là. Voilà pourquoi tu verras. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas comme toi tu pries. Qui ne viennent pas à l'église souvent comme toi tu viens à l'église. Mais il reconnaît que Dieu existe et Dieu écoute des prières. Ces gens-là, peut-être, tu verras, c'est quelqu'un qui boit beaucoup, qui fume le, les cigarettes. Il a une vie vraiment très mauvaise. Mais du moment où il a compris quelque chose, il vient dans la présence de Dieu avec toute sincérité. Tu verras, Dieu va lui répondre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime des personnes comme ça. Des personnes qui sont sincères. C'est-à-dire, la sincérité pousse à Dieu à exaucer une demande. Quand tu n'es pas sincère, ne passe pas ton temps dans la prière. Parce qu'il n'y aura pas un bon retour. Est-ce que tu peux dire amen? amen? Vous savez une autre chose. Quand tu es sincère, il y a une autre chose que Dieu regarde dans nos demandes. Entre la demande et les ossements, il y a ce qu'on appelle l'intérêt de Dieu. Alléluia! Écoutez, lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous demandons quelque chose, Dieu regarde aussi dans cette demande « Moi, Dieu, je veux bénéficier » C'est aussi un dieu des intérêts. Voilà pourquoi on a souvent, souvent l'habitude de lire l'histoire des Anne. Tu verras que Anne est montait chaque jour à Siloé. Il priait, elle priait chaque jour. Mais quand est-ce que Élie était venue vers Anne, Élie le sacrificateur, pour lui dire que ta prière est exaucée, lève-toi et rentre chez toi. Les jours où Anne avait démontré à Dieu en disant à Dieu si tu donnes à ta servante un fils est mal je l'offrirai à ton service. Et cela a touché le cœur de Élie les sacrificateurs il va s'approcher à Anne, elle lui dira, il va dire à Anne, lève-toi et vas-y, pourquoi Parce que ta prière est exaucée. Mm -hmm. Quand tu fais la demande, si tu veux que ta demande soit exaucée, tu as besoin de mettre Dieu au centre. Amen. Si tu mets Dieu au centre, Dieu va voir que mon intérêt est là. Je vais bénéficier quelque chose. Tu verras que Dieu va accomplir ce que tu es en train de demander. Cela nous reproche pas. La Bible dit, si nous prions et que nos prières n'est pas exaucées, parce que nous prions par rapport au désir hein, qui est dans nos cœurs, pour accomplir nos propres désirs. Cela veut dire que la Bible ne parle pas de quelque chose qui est associé de Dieu, mais la Bible parle de l'individualité, de ton propre intérêt. La prière qui ne trouve pas l'intérêt de Dieu à l'intérieur, frère, tu peux prier pendant des années et des années, tu ne verras jamais Dieu répondre à cette prière-là. Voilà pourquoi nous devons connaître toutes ces choses. Ça ne sert à rien de rester longtemps dans la présence de Dieu pendant que Dieu lui-même ne se trouve pas ou ne se retrouve pas dans ce que toi tu es en train de demander. Ce n'est pas question de puissance, ce n'est pas question de l'onction, ce n'est pas question de venir chaque jour à l'église, mais c'est une question que Dieu puisse voir dans cette histoire, moi aussi, je suis là dedans. Beaucoup de nos prières, beaucoup de nos demandes ne s'accomplissent pas aussi à cause de cela. Ne s'accomplissent pas à cause de cela. Mais si nous voulons vraiment que Dieu puisse accomplir ce qu'on est en train de demander, ce qu'on est en train de chercher, nous avons l'intérêt quand je demande quelque chose quand je demande à Dieu quelque chose essaie de regarder la chose que Dieu a demandé à Dieu est-ce que dans cette chose là est-ce que mon intérêt est là imagine tu as besoin des enfants Dieu te donne des enfants mais à cause de tes enfants là tu n'arrives plus à servir Dieu tu n'arrives plus à être à l'église dans la présence de Dieu tu n'arrives plus à faire ce que tu devais faire avant. Et pourquoi Parce que les enfants m'empêchent à faire quoi À servir à Dieu. Il n'y a pas d'intérêt de Dieu là-dedans. Alléluia. Amen. Quand nous demandons quelque chose, quand nous demandons quelque chose, nous devons chercher. Voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir écouté ces messages, tu vas essayer maintenant d'orienter ta prière en voir est-ce que la chose que je demande à Dieu, est-ce que l'intérêt de Dieu est là-dedans ou l'intérêt de Dieu n'est pas là. Mais lorsque tu vas mettre l'intérêt de Dieu à l'intérieur, regardez Jonas, lorsque il a prié, lorsque il a prié, Dieu va lui envoyer pour la seconde fois. En ce moment-là, Dieu a vu que la jeunesse est sincère. Mon intérêt est là. Bien qu'il ait resté pendant trois jours dans le ventre des poissons, il doit être dehors. Cette fois-ci, je vois Jonas et je vois son cœur, il va partir. Dieu a fait quoi? Dieu a libéré Jonas. Mais si jonance n'était pas sincère, au jour d'aujourd'hui, peut-être on n'allait pas citer l'histoire de Jonas. Au jour d'aujourd'hui, on n'allait pas parler de lui. Mais c'est sa sincérité et l'intérêt de Dieu à l'intérieur de la chose. Dieu avait besoin que un Nini puisse être sauvé. Il y avait le peuple qui était loin de lui. Et Dieu cherchait une personne. La première fois, Dieu a vu qu'il a fui. La deuxième fois, lorsqu'il a pris, Dieu a dit que non. Cette fois-ci, il y a mon intérêt. Il est sincère. Laisse-moi lui donner. Il va donner à Jonas. Et Jonas, il est allé prêcher. Beaucoup de personnes sont sauvées par le nom de Jésus. Il y a une chose. Ça, c'est quelque chose qui est très capital. Entre la demande et les ossements, c'est aussi un prix à payer. il y a beaucoup de choses pour que nous puissions avoir ou voir l'accomplissement de ces choses là frères et sœurs nous avons besoin de payer le prix si tu es quelqu'un qui n'aime pas à payer le prix ça sera déjà un tu vas devenir jaloux pour les autres il des rancines pour les autres. Tu peux voir quelqu'un, il roule dans une belle voiture. Tu peux voir quelqu'un, il a la facilité de faire des choses. Mais toi, tu veux très bien avoir cette voiture-là. Tu veux très bien avoir cet argent-là, mais tu ne sais pas les étapes que cette personne-là, il a passé pour avoir ce qu'il a. Alléluia. Seigneur, nous voulons avoir une très grande église. Parce qu'il y a ce pasteur-là, ce pasteur-là, il a une très grande église. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu ne sais pas qu'est-ce que cet homme-là a fait. Quels sont ses sacrifices. Quelles sont ses alliances avec Dieu. Toi, toutes ces choses-là, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, tu veux voir les ossements ou l'accomplissement de ce que toi tu as besoin. Lisons Philippiens chapitre 2, commençons au verset 5. Je vais faire le qu'on puisse risquer quelques heures pour puisse. Philippiens chapitre 2, Je vais commencer au verset 5. Qui l'a trouvé Je vous la prends de en vous des sentiments qui étaient en vous, lesquels existant en forme de Dieu, pas regardé comme une -hmm. fois arraché d'être égale avec Dieu, et s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, mm -hmm. en devenant semblable aux hommes, mm -hmm. et en ayant paru comme un simple homme. Mm -hmm. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant bon jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. dans le verset C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout Est-ce que tu peux dire Amen Amen. Tu peux dire Amen. Amen. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus ces sentiments-là. Les sentiments de payer les prix. Les sentiments de s'humilier. Les sentiments de se voir rien devant les autres. L'orgueil n'avait pas de place dans sa boue. La Bible dit ceci dans dans ma version existant en forme de Dieu il n'a point regardé son égalité avec Dieu quand on dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu c'est que Dieu lui aussi est la même chose ce que Dieu peut faire lui aussi peut le faire donc il est Dieu mais lorsque il a pris forme hein, des hommes ou des noms, la Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, la mort de la croix, c'était une mort plus honteuse du monde. Humiliant. Mais il a fait quoi Il a accepté cette mort-là. L'intérêt était quoi? Vous pouvez voir ça au verset 1. La Bible dit c'est pour cela Dieu l'a élevé souverainement. Donc, c'est-à-dire, Jésus a accepté premièrement de payer les prix. Quand il a payé les prix, au jour d'aujourd'hui, il y a au un nom qui est au-dessus des noms de Jésus. Amen. Qui ne sera pas la première ou la dernière personne de payer le prix pour être élevé, pour être exaucé à quelque chose, pour que les gens ou Dieu puisse être t'es lever là où toi tu cherches à être ou pour avoir ce que toi tu as besoin tu dois avoir ces sentiments là dans ta vie tu veux acheter de belles voitures mais tu ne veux pas travailler tu ne veux pas payer les prix tu veux t'habiller bien mais tu ne veux pas travailler pour payer les prix tu veux avoir tout ce que les gens ont qui travaillent ces gens-là, ils travaillent ces gens-là, ils se réveillent très tôt le matin. Il y a d'autres qui font 2, 3, 4 boulots. Juste pour avoir ce qu'ils ont. Mais toi, tu ne veux pas payer ce prix-là. Tu veux seulement les résultats. Écoutez, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Voilà pourquoi tu verras. Jésus, il a dit, nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre. Qui, qui, qui offre des sacrifices. Vous allez voir, dans le livre des Romains, je pense à chapitre 12. Celui qui a trouvé ça, il peut nous lire. Chapitre 12. Commencez juste au verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je vous exhorte donc frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vous exhorte frères. Corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Écoutez, il y a des demandes que tu peux faire à Dieu. C'est la demande pour son exaucement vraiment que ton corps soit sacrifié. Que tu puisses avoir le temps de dormir par terre pendant longtemps et de prier Dieu. Que tu puisses avoir le temps de gêner pendant plusieurs jours ou plusieurs fois pour voir les résultats de ces problèmes-là. Que tu puisses avoir le temps d'être tout le temps, tout le temps dans la maison de Dieu pour se sacrifier et pour voir les ossements de cela. Mais si tu es quelqu'un Écoute tout ce que ton corps te demande. Vous savez, nos corps nous demandent des choses. Et ils nous demandent beaucoup de choses. Nos corps nous demandent à dormir et à dormir si longtemps. Nos corps nous demandent à manger et à manger tout le temps. Nos corps nous demandent à s'habiller et à s'habiller très bien. Nos corps nous demande des choses qui sont luxe, à aller des endroits où il va être à l'aise et bien, à voir des laits de beauté, des choses qui sont chères. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas donner des oreilles à la voix de ton corps. Il y a des choses que tu dois refuser complètement à ton corps. Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à répiser la demande ou le demande de ton corps. Il y a des choses, frères et sœurs, jusqu'à Jésus reviendra. Tu n'auras jamais ça. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on grandissait dans la vie chrétienne, j'avais l'habitude de prier avec des bouchons. Vous savez, des bouchons. les bouchons. Ceux qui sont venus de Chassa, c'est-à-dire Coca-Cola, les bouchons, ce sont pas les bouchons qui s'ouvrent comme ça. Je mettais cinq de ces côtés, cinq de ces côtés, et je vais m'agénuer là-dessus. Je vais commencer à prier pendant plusieurs heures. Et quand j'ai fini, je n'arrivais même pas à se mettre debout. Je sens comme si je n'ai plus de pieds. Et il y a des moments où nous sommes en gêne prière. Tu te des fois, Yolo, pendant trois jours tu n'as pas mangé. Tu pars à l'école à Kitambo Magasin. Mais tu n'as pas mangé. Or, ton corps te demande, il faut manger, il faut être fort, il faut être vraiment bien. Si tu es une personne qui donne tes oreilles à la voix de ton corps, il y a des choses, il y a des choses que tu ne peux pas la voir dans ta vie. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de personnes, ils réclament, ils plaident, mais ils ne voient jamais l'accomplissement ou les ossements de la prière. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est très important. Nous ne sommes pas chrétiens pour juste demander. Mais nous sommes aussi chrétiens pour chercher. Vous savez, il y a au moins de 90% qui quittent leur pays pour aller dans un autre pays, c'est de chercher. Alléluia. Ça, c'est un sacrifice. Il y a des personnes qui risquent leur vie dans des endroits très compliqués. Juste pour arriver quelque part où pour lui, il va dire que non, ici, je vais chercher. Moi-même, je peux avoir une vie meilleure et je peux donner aussi à ma famille, à mes enfants, aux autres, une vie meilleure. Frère, ce n'est pas n'importe quelle chose, mais c'est un prix à payer. Tu es en train de payer un prix pour que demain tu sois bien. Écoutez, tu as besoin, tu as besoin de voir les ossements de ta prière, tu dois payer un prix. Parce que Dieu ne te voit pas toujours comme un enfant. Dieu, maintenant, il te voit comme quelqu'un qui est Mathieu. Amen. Tu as déjà écouté beaucoup de messages. Tu as participé, participé dans les séances de beaucoup de prières. Tu as écouté beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas toujours à être mature et à payer un prix? Le premier prix, frères et sœurs, tu dois d'abord réviser la voie de ton corps. Amen. Amen. Amen. Je vous exhorte frère à sacrifier vos corps. Comme un sacrifice agréable à Dieu? Quand on parle de sacrifier, c'est offrir à Dieu ton corps. J'ai regardé dans le dictionnaire, il parle aussi sacrifier, cela veut dire négliger. Cela veut dire je néglige mon propre corps pour pouvoir servir d'autres choses. Voilà pourquoi tu verras dans les années 85, déjà dans les années 80-85, jusque-là, tu verras le frère, le sœur qui, qui ont commencé à prier dans des groupes de prière, même leur façon d'habiller n'était pas vraiment comme aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu il se préoccupe son corps, qu'elle était restée dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des choses que tu peux, que tu peux sacrifier, j'ai déjà attendu un jeune me dire que, ah, parce que ce jour-là, il avait gêné. Sa décision était quoi? Il a regardé les baskets qu'il avait apportés. Ces baskets-là, ça coûtait cher. Il m'a dit, parce que, il y a des moments où je me prive de manger et je garde de l'argent. Juste pour acheter les baskets chers. Mm -hmm. Cela veut dire, pour avoir un basket cher, il paye un hein? Oui. Il a dit, c'est pour cela que j'ai pris la décision, je vais quand même gêner aujourd'hui. Et il avait gêné, il a participé dans la prière. Tu verras, dans toutes les choses que nous faisons, si tu veux l'excellence, tu dois avoir l'esprit de payer les prix. Même dans le monde que nous sommes au jour d'aujourd'hui, les gens que vous voyez, même s'ils si vont entrer dans le kittisme ou dans d'autres choses, partout, il y a un prix à payer. Qu est ce que tu peux dire? Amen. Amen. Si tu veux les ossements de tes démons, frère, prends la décision de commencer à sacrifier ton corps, de commencer à s'offrir à Dieu. C'est l'une des choses qui peut amener l'exaucement de ta prière. Hier, j'avais dit au couple, vous savez, il y a des demandes que nous faisons à Dieu. Dieu nous exhorte, ce pas parce qu'il veut nous exercer en ce moment-là. C'est parce que nous avons tellement insisté. Et Dieu nous donne la chose. Il faut avoir l'esprit des sacrifices. Vous savez une autre chose. les sacrifices que tu peux sacrifier ton corps et il mm. y a des sacrifices aussi qu'on appelle l'offrande écoutez mm. il y a des offrandes qui parlent il y a des offrandes qui parlent l'offrande parle pour un problème que toi tu as l'offrande parle pour une situation que toi tu as Mais une personne... Si tu n'arrives pas... Jésus, pour Dieu, était une offrande. Dieu avait pris Jésus... Il a sacrifié Jésus... Vous savez pourquoi Pour gagner l'humanité... Pour que nous, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui... Parce qu'il n'y avait pas d'autre option... Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Il a offert. Et quand on parle de donner, il n'avait pas donné n'importe qui, mais son fils est unique. Vous allez remarquer, vous savez, nous qui sommes en Europe, nous qui sommes en Europe, nous prenons l'argent d'envoyer à nos familles et aux gens qui sont en Afrique. Et ces gens-là, ils connaissent tellement beaucoup de choses. Ils sont moins stressés que nous. Ils sont plus bénis que nous. Ils sont plus, plus prospères que nous. Il y a des personnes qui lui donnent l'argent, maintenant tu l'envoies par Western Union. Peut-être l'argent-là, il t'est dérangé ce n'est pas pour acheter quelque chose de sa vie, mais pour prendre ça et aller donner à l'église. Et toi, tu penses que là, que lui, il est allé donner à l'église, c'est pour toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Parce que lui, au lieu de manger ça ou acheter quelque chose, il a montré sa sincérité et il a dit, même si je mens, ça, c'est un prix que je vais payer pour ma vie ou pour toutes choses que je fais que Dieu puisse agir dans ma vie. Tu verras la personne qui t'appelait tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec le P que tu l'as envoyé, il t'appelle plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent les prix par rapport aux offrandes. Mais moi, j'ai vu des personnes donner leur parcelle pour Dieu. J'ai vu des personnes donner leur voiture pour Dieu. Donc, la personne, il s'est décidé du fond de son cœur, il a dit, je vais payer ces prix. Et je verrai si Dieu va agir, si Dieu ne va pas agir. Et lorsque Il fait ça, il ne fait pas ça pour que le pasteur le voie ou une autre personne le voie. Mais il le fait parce qu'il est sincère dans son cœur. Il y a une autre chose. Tu peux faire une offrande, mais la sincérité ou l'intention que toi tu as fait cette offrande, c'est là aussi compte. la demande et les mm -hmm. nous devons apprendre à payer les prix Amen. il y a beaucoup entre nous nous sommes passés <coughs> à prier et à dormir par terre mm -hmm. mais nous sommes difficiles à prendre nos matériels mm -hmm. nos biens mm -hmm. nos finances à donner à dieu mm -hmm. si on dit qu'on va gérer tu est présent si on dit qu'on va faire ceci, tu es présent. Mais quand on dit que c'est l'argent maintenant, c'est compliqué. La Bible dit, tu dois s'aimer le matin, à midi, et le soir. Pourquoi tu ne sais pas quelle bon, sémence si ça va hein? sortir? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen! Ces trois choses, la sincérité, l'intérêt de Dieu et le prix à payer, c'est parmi les choses clés qui peut faire de sorte que nos prières soient exaucées. Si toi, tu ne sais pas, tu ne sais pas être sincère devant Dieu, tu ne sais pas mettre Dieu au centre de tes problèmes, tu ne sais pas aussi payer le prix ça sera compliqué pour que ta situation change. Nous devons apprendre à défier Dieu. Amen. Nous devons apprendre. Vous savez, dans le domaine des offrandes, tu peux donner. Mais en réalité, Dieu te regarde et la vu que tu n'as pas encore donné. as il déjà fais une offrande de toi même tu, tu dis que ah, tu mais si qu'on dans ça la tu as offert à Dieu, mais tu te poses maintenant des questions dans ton cœur. Cela me dit, ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, avec la sincérité du cœur à donner. Et frère, c'est difficile, c'est difficile et Dieu n'exauce pas à ta prière. Vous savez, nous sommes tellement prépensifs en nous et nous n'arrivons pas à être dans le surnaturel des dieux. Si tu veux être exaucé dans toutes les situations que toi tu peux voir, la sincérité est importante, l'intérêt de Dieu est important, et le prix à payer est important. Amen. Écoutez, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Mais si nous voulons, et nous ne restons plus comme ça, on a besoin de payer un prix. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se fait pousser un moment en disant que mon mot, mon mot, les amis, Tu verras un problème arrive. Mais au moment de l'amour, on a un petit carte-ronde, a un Mourir dans le Comme c'est j'ai à la misère, à l'île de l'eau, à l'île juste pour acheter le basket. Et toi, dans cette situation qui qu est en train de passer, qu'est-ce que tu attends pour payer un prix mm. Être sincère, c'est bien. L'intérêt de Dieu à l'intérieur, c'est bien. Mais il faut avoir la facilité de payer un prix pour ta vie. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Alléluia! Amen. Si tu peux essayer de changer la façon de faire tes demandes à Dieu, Puisse te voir et Dieu puisse exaucer ta prière. Parce qu'il t'a déjà fait longtemps dans la même chose. C'est ce que tu cherches. Aujourd'hui, Dieu est venu t'interpeller d'être sincère. Que son intérêt soit aussi à l'intérieur de ta demande. Et qu'ils soient aussi prêts à payer les prix. Cette situation a tiré beaucoup. Mais Dieu est capable de les changer. Amen. tout devant la présence de Dieu que Dieu par sa grâce puisse exaucer ta demande puisse accomplir ta demande tu sais comment tu faisais tes prières de toi. tu sais comment tu priais Dieu est-ce que tu étais sincère même si dans ta bouche tu dis que tu es sincère Dieu sait dans ton cœur, tu n'es pas sincère. Est-ce que l'intérêt est de Dieu était là pendant que tu priais? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu écoutes plus ton corps au lieu de payer un prix pour Dieu? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es prêt à répondre d'abord à la voix de ton corps? C'est de répondre à la voix de Dieu pour payer un prix. Élève ta voix, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire à Dieu. Tu peux prier maintenant. Prie. Prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. C'est toi qui es notre Dieu, notre roi, notre papa. C'est toi qui es notre Seigneur. Au nom de Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Que tu puisses offrir ton corps. Que tu puisses offrir ton corps. Que tu sois sincère à Dieu.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 Si tu peux être sincère à Dieu, je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Que tu sois sincère à Dieu. Elle aime prie, prier, prier plus. Que tu sois sincère à Dieu. Que Dieu puisse te voir sincère. Que Dieu puisse voir son intérêt à l'intérieur de tes problèmes. Que Dieu puisse voir son intérêt à la demande que tu es en train de faire. Que Dieu puisse voir son intérêt. Que Dieu puisse voir son intérêt. Que Dieu puisse voir son intérêt. Que Dieu puisse voir son intérêt. Que Dieu puisse voir son intérêt. Que Dieu puisse voir son intérêt. Si peux voir son intérêt. Si peut voir son intérêt. Si peut voir son intérêt. Si Dieu peut voir son intérêt. Si Dieu peut voir son intérêt en toi. Si il peut voir son intérêt en toi. Si Dieu peut voir son intérêt en toi. Si peut voir son intérêt en toi. Si Dieu peut voir son intérêt en toi. S'il si peut voir son intérêt au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, on va faire quelque chose. Les adorateurs, il va nous amener tranquillement dans la croissance. Et je veux que tu sors là où tu es. Cherche un coin. Commence à faire le même demande que tu faisais avant c'est à faire le même élément qu'il faisait avant. Mais sois sincère. Mets l'intérêt de, de Dieu à l'intérieur et dis à Dieu Seigneur j'ai décidé à partir de maintenant de payer un prix. Un prix où je vais voir l'exhaustion de ces problèmes. Un prix où je veux voir les résultats de ces problèmes. Un prix où c'est année les choses elles vont changer. Sortons dans nos chaises. Cherchons un coin. Et nous allons prier. Et nous allons prier. Je veux que tu sois dans un coin où tu vas parler tranquillement des choses. Où tu vas dire tranquillement des choses. Où tu vas parler tranquillement des choses. Où Dieu va t'écouter. Sortons dans nos chaises. Cherchons un coin. Cherchons un coin. Cherchons un coin. Si. Pendant que, pendant que les adorateurs chantent, ne te préoccupe pas de chanter. Toi, parle à Dieu. Personne n'a besoin d'écouter ta prière. C'est Dieu qui a besoin d'écouter ta prière. C'est Dieu qui a besoin d'écouter ta prière. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu afin que quelque chose change. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Tout, tout. Ça, ce sont des opportunités que Dieu nous donne. À chaque fois que tu es dans un coin, tu es avec Dieu. Ce sont des opportunités que Dieu doit te nous donner. Donne-moi quelque I love to cook I don't know. Ouais,